Un qu'est-ce que c'est Je ne sais pas, monsieur. Pas du tout du tout peut oh, non. C'est le sigle d'un club sportif Je ne sais pas, je ne connais pas du tout. cest à dire qu'on n'est pas tellement renseigné sur, sur ce que c'est exactement, alors, je ne peux pas vous dire. L'Institut Universitaire de Technologie est un établissement d'enseignement supérieur à finalité professionnelle. Cela veut dire que nous avons comme vocation et comme ambition de former en deux ans après le baccalauréat des jeunes gens et des jeunes filles capables de s'intégrer, et de réussir dans la vie professionnelle active. L'Institut universitaire de technologie à Toulouse est implanté dans l'ensemble universitaire de Rangueil et route de Narbonne à Pont-Sembelle. Pour moi l'ADN IUT c'est un enseignement qui est vraiment adapté aux besoins de notre société et qui rend les alternants directement employables à la fin de leur période de formation. Je me suis orienté vers l'UT Génie mécanique et Politique de Toulouse parce que je sortais d'un bac STI génie mécanique et pour moi c'était la voie qui suivait. C'est-à-dire que je ne voulais pas m'orienter vers un BTS qui était peut-être un petit peu trop restrictif, je voulais rester sur quelque chose d'assez généraliste et pour moi l'UT c'était vraiment la bonne chose. L'UT pour moi c'est ce qui m'a permis d'avoir du socle technique pour pouvoir intégrer le monde industriel sans problème. L'avenir de notre partenariat avec l'IUT, pour moi est clairement orienté sur la création de cette filière amélioration continue qui s'inscrit directement dans le projet Usine du Futur. J'ai créé mon entreprise avec mon conjoint, qui est mon associé aujourd'hui et qui a aussi fait ses études à l'IUT. Deux ans, ça me paraissait bien trop court pour apprendre tout ça. Et pratiquement à la fin de mes études, j'étais opérationnel sur mon activité. Pour moi, l'IUT, je dirais que ça représente le tremplin entre l'école et la vie professionnelle. À deux, c'est d'être polyvalent, c'est c'est le top. J'ai fait deux fois de suite la première année de médecine et j'avais envie de quelque chose qui soit plus encadré, vraiment un enseignement beaucoup plus professionnel et beaucoup plus technique. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé à l'UT. On peut se projeter vraiment sur ce qu'on va devoir faire plus tard. Je pense que tout le monde peut réussir à l'UT. C'est professionnalisant, cest à dire qu'on peut travailler derrière l'UT, mais aussi ça peut être une marche vers des études plus longues et plus encore spécialisées.